J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming Aujourd'hui je vous ai prévu un petit tuto Comment streamer sur sa PS4 Donc je vais aller sur le jeu Crash Bandicoot Vous pouvez faire ça sur n'importe quel jeu les gars donc, hop, je lance le jeu. Ensuite, sur votre manette, vous allez sur share, qui veut dire partager en français. Vous appuyez dessus une fois. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur diffuser le jeu. Ensuite, bon, donc je vais vous faire voir sur Twitch et sur YouTube, les gars. vous inquiétez pas pour ça. Nous voilà dans les paramètres. Si vous voulez euh, utiliser votre caméra, vous cochez. Pour le micro, si vous voulez l'utiliser, il faut cocher. Ça, c'est pour avoir le chat. donc Moi, je ne stream pas sur Twitch, je stream sur YouTube. Généralement, je m'occupe des miniatures, des titres, des tags, tout ça euh, sur YouTube après le, après le stream. Après, c'est chacun sa façon de faire. Moi, je fais ça comme ça. Euh, ensuite ici vous avez la qualité, donc là je suis à fond. Vous pouvez aussi sélectionner des joueurs, donc en gros vous pouvez jouer avec des amis tout en étant en live. Dès que vous êtes prêt, vous appuyez sur commencer à diffuser. Maintenant je vais vous faire voir comment ça marche sur Youtube. Donc euh, bah c'est exactement pareil les gars. Là vous cochez euh, ce que vous voulez utiliser. Alors sachez les gars qu'il est possible de streamer sans caméra et sans micro. Juste on ne vous verra pas et on ne vous entendra pas. Mais vous pouvez streamer comme ça. Donc là pareil vous pouvez mettre vos titres avant même de commencer à diffuser. Pareil c'est la qualité donc là je suis à fond. Vous avez les balises. Et là vous retrouvez aussi la sélection des joueurs. Dès que vous êtes prêt les gars vous commencez à diffuser. Et le jeu se lance et vous streamez. Voilà les gars, donc maintenant vous savez stream sur Twitch et sur Youtube via la PS4. Si mon tuto vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser des pouces, à faire partager. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez le gaming, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me retrouver dans d'autres plateformes, tout est en description. Et voilà, maintenant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Salut